L'accès à l'alternance à partir de la deuxième année, qui est euh, très, très... Je, je suis perdu, c'est bon. Ouais. Attendez, laissez-moi deux secondes pour formuler la phrase et puis je vais le trouver. Le BUT GEO2i est une formation en trois ans. Il permet d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires liées à la conception, à l'intégration et la mise en conformité de systèmes électroniques et informatiques. Le bachelor euh, génie électrique, informatique industrielle, industriel euh, répond tout à fait aux besoins de, de notre société Thales Space. Euh, voilà maintenant plus de, de 10 ans que nous recrutons euh, des jeunes stagiaires euh, et alternants. Le système de, de cours qui se fait à la fois en CM et en TD comme on pourrait le retrouver dans les plupart des filières je, universitaires mais aussi l'accès aux projets et aux TP qui prennent une grosse partie de, de, de la journée. L'intérêt, c'est d'utiliser une approche par compétences. Donc nous avons quatre compétences à évaluer et ces compétences, elles sont évaluées à l'aide des SAE qui sont en première année quatre grands projets comme le robot mobile, la smart car, les panneaux photovoltaïques et la domotique. C'est également l'accès à l'alternance à partir de la deuxième année qui est grandement facilité avec l'assistance des professeurs qui nous encadrent et nous guident. Et également, c'est un accès simple et efficace vers l'insertion professionnelle à partir de la deuxième année. À l'issue de ces stages, nous avons pas mal d'opportunités en fait de contrats d'intérim, ou voire de CDI, à proposer à ces jeunes en fonction donc de la charge et du contexte de la société.